Je pense que la Caïdonie peut s'autosuffire à condition qu'elle euh, bon, puisse exporter facilement. C'est-à-dire que si elle a des produits, qu'elle puisse les transformer, qu'elle puisse exporter et donc avoir des euh, relations économiques avec les autres pays. Voilà.